Shalom Aleichem. Un jour, quelqu'un va voir le Rav Mordechal Eliyahu Zatsal et lui posa cette question. Comment se fait-il que les Juifs de France, avec l'antisémitisme montant, ne montent pas en Israël Le Rav a répondu très simplement. Imaginez quelqu'un qui serait dans un macho Et toutes les deux minutes, quelqu'un arrive et lui rajoute de l'eau brûlante. Va-t-il le sentir Non, il ne va pas le sentir. Une tierce personne arrive, met sa main dans l'eau, il va dire « waouh, ouais, c'est brûlant !» C'est exactement ce qui se passe pour vous en France en ce moment. Et cette histoire de Sarah Alimi le prouve, le prouve tout à fait. Vous rendez vous compte compte qu'à Marseille, un homme a jeté un chien par une fenêtre. Et alors qu'il était sous l'effet de la drogue, il a été écroué et mis en prison pour un an. Vous valez moins que ça Juifs de France, réveillez-vous Réveillez-vous S'il n'y a pas de justice pour vous en France, c'est le moment de bien réfléchir et de ne pas perdre de temps.